La région Guadeloupe à domicile. Samedi 16 juin de 9h à 14h, la région Guadeloupe se déplace dans la ville de Bemao. Rendez-vous sur l'esplanade de Bellecour, Bemao, pour une nouvelle édition de La région à domicile. Projets, conseils, renseignements, les services seront présents pour vous apporter des solutions adaptées concernant l'emploi, la formation, les aides aux entreprises, les fonds européens ou l'amélioration de l'habitat. Le 16 juin dans la ville de Bemao, la région Guadeloupe est près de chez vous et à votre service. Plus d'informations sur le site internet et la page Facebook Région Guadeloupe.